Hey tout le monde c'est Venex, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch de duplication semi-solo Donc pourquoi semi-solo Car il va vous falloir un ami Et cet ami n'aura besoin de rien faire, il devra juste rester en sa session Pour le glitch il va falloir des prérequis L'arène qui s'achète à environ 1 million Le bunker, donc si on n'en avait pas le moins cher est à peu près à 1 million aussi Le centre de partition mobile qui est à 1 million 300 000 et une voiture qui se rend en je vous conseille la LEGI Retro Custom ou la Ici Cauchemar Pour cela il va falloir remplir votre garage de l'arène avec des LEGI et aller vers cette porte et faire regarder l'événement Une fois avoir fait regarder l'événement il y avoir un chargement donc je vous mets en accéléré et on se retrouve juste après une fois le chargement fini vous allez vous retrouver dans la loge une fois à la loge c'est là que votre ami va devoir intervenir il va devoir vous inviter s'il est en session sur invitation ou vous pourrez le rejoindre par une partie vocale s'il si est en session sur ami donc vous ne fiez pas au message mode de visée c'est parce que j'étais en mode de visée différent de mon ami une fois le chargement fini vous allez spawn sur la map en chute libre avec un parachute si vous n'en avez pas ce n'est pas grave et vous allez respawn sur la terre ferme au bout d'un moment une fois que vous avez respawn sur la terre ferme je vous conseille de commander un buzzard avec le pdg et si votre véhicule a spawn à côté de vous je vous conseille de vous mettre en président du club de motards et renvoyer votre véhicule on se retrouve une fois que je suis arrivé à mon arrêt. Et là, il faut que vous vous dirigiez vers l'arène. Et donc, une fois rentré dedans, il va falloir que vous vous dirigiez vers vos véhicules. dirigez-vous vers le véhicule que vous voulez supprimer en échange de la ici cauchemar ou de la Elegi qui sont les voitures qui se revendent à des dans le jeu ensuite déplacez votre véhicule qui a normalement des spawns contre la voiture que vous voulez dupliquer une fois si fait le véhicule se dupliquera il vous suffit juste de rentrer dedans aller dans les passe temps faire un bras de fer et maintenir l'accélérateur en même temps Et donc là, normalement, il vous suffit de commander votre centre d'opération mobile et vous diriger dedans. Une fois arrivé à votre centre, il faut que vous alliez dedans pour pouvoir sauvegarder là, ici, et lui permettre d'être revendu. Une fois ceci fait, je vous laisse aller revendre le véhicule et vous faire beaucoup d'argent. Sur ce, c'était Venex. Je vous dis ciao, bis et je vous laisse avec la fin et la revente. What can the best mechanic in LS do for you?